Depuis quelques mois, Société Générale et Coding Game travaillent ensemble à la création d'un jeu basé sur le Green IT. Le Green IT, c'est l'informatique durable, c'est faire en sorte que l'informatique ait le moins d'impact sur l'écologie. C'est un jeu pour les développeurs où les joueurs vont se défier pour coder de la manière la plus responsable possible. Chez Société Générale, nous sommes engagés dans une démarche Green IT depuis 2019. Aujourd'hui, le numérique absorbe globalement 10% de l'énergie mondiale et représente environ 4% des gaz à effet de serre. L'idée est venue d'avoir quelque chose de différent dans l'approche de sensibilisation de nos collaborateurs. Chez Société Générale, on s'intéresse au concept des organisations apprenantes depuis plusieurs années et donc tout naturellement, on s'est orienté vers ces programmes de sensibilisation ludifiés autour des règles green. La ludification permet un engagement beaucoup plus fort auprès de nos collaborateurs, auprès de l'extérieur et auprès de nos partenaires. Coding Game, c'est une plateforme communautaire qui est complètement gratuite pour apprendre à s'améliorer en dev et en algorithmique. La Société Générale, qui est un partenaire historique de Coding Game, quand ils nous ont proposé de, de créer ensemble un jeu avec la thématique du Green IT, on a, on a foncé bien évidemment. Nous, notre rôle, c'est de venir en appui aux développeurs de la Société Générale pour créer ce jeu-là. Avec euh, Sébastien, un collègue, nous avons euh, mis les différents composants, les différents joueurs, les différentes règles du jeu en place. Coding Game propose un SDK, donc un Software Development Kit, pour permettre de développer des jeux sur leur plateforme. Et derrière, on peut améliorer ces briques-là, les réutiliser ou les étendre de manière à pouvoir vraiment coller aux besoins de notre jeu. La communauté Coding Game chez Société Générale a vraiment été emballée par ce projet. La communauté des devs chez Société Générale, elle est super active, notamment sur Coding Game. Et on a aussi quelques-uns des meilleurs devs de la Société Générale qui bossent avec nous sur le jeu. Donc on est super content aussi de, de collaborer. On fait des sessions régulières à plusieurs développeurs pour pouvoir s'améliorer sur Coding Game. Et là, pouvoir créer un jeu dessus, c'était un peu comme un rêve d'enfant devenu réalité. Ce jeu qui a été créé par la Société Générale, on l'héberge donc sur notre, sur notre plateforme Coding Game pour la communauté de 3 millions d'utilisateurs à peu près. Et donc, tout le monde pourra y jouer librement pendant, pendant quelques jours pour essayer de, de battre les autres et de, de se classer au top du scoreboard. Ça s'adresse à tout type de public qui a un certain goût pour le, le jeu, le développement, l'algorithmie pour pouvoir venir de n'importe quel pays, de n'importe quel endroit, à partir du moment où vous avez une connexion internet, venez jouer avec nous.